Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Le box-office règne sur le cinéma. Je ne vous apprends rien, vous n'allez pas découvrir quoi que ce soit au travers de cette vidéo, mais je trouve assez fascinant de voir à quel point, aujourd'hui, contrairement à une époque où certaines critiques avaient un impact, euh, de plus en plus, le box-office est réellement en train de dominer la manière avec laquelle on voit le cinéma et surtout avec laquelle les films perdurent dans le temps. Euh, cette semaine, on a un magnifique exemple de ça, puisque Super Mario Bros, qui vient donc de sortir, est en train de démontrer sa suprématie internationale, littéralement vraiment dans le monde entier, il n'y a pas un seul pays qui semble vouloir bouder ce film, sur la presse. Parce que la presse n'a pas été si enthousiaste que ça autour du film Super Mario Bros. Hein. Il y a vraiment eu une espèce d'engouement de, général pour dire « c'est bien », mais pas grand chose de plus. Ce en un sens je peux comprendre, si vous avez vu la vidéo euh, que qu'on a tournée avec Renan, euh, parce que c'est vrai que le film n'est pas non plus aussi exceptionnel qu'on pouvait l'attendre. En même temps, je dis pas qu'on devait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'on devait s'attendre à quelque chose de simple de la part de Illumination Entertainment et d'Universal. Mais ça démontre bien que le box office, prévaut tout de même beaucoup, notamment en termes de cinéma d'animation et de cinéma pour enfants, par rapport à ce que la presse va en penser. Il y a eu beaucoup d'exemples par rapport à ça. Moi, il y a toujours un exemple qui me revient en tête et qui me, et qui me fait beaucoup rire. Euh, C'était dans les années 80, il y avait Le Grand Bleu qui était sorti. Bon, Le Grand Bleu, vous en avez forcément entendu parler. Je veux dire, c'est un film culte de Luc Besson. Tout le monde connaît Le Grand Bleu et si vous n'avez pas vu Le Grand Bleu, vous avez déjà entendu la musique du Grand Bleu. Sachez qu'à l'époque, Le Grand Bleu, il a pas eu une presse si enthousiaste que ça. Au contraire, même la presse, je dirais pas était assassine, mais la presse était vraiment dans l'optique de dire c'est un mauvais film, c'est un film bancal, c'est un film moyen, et pourtant ça a fait un carton. Ça a fait un carton à travers le monde. Et ça prouve, notamment au travers de la figure de Luc Besson, que le box-office est plus important parfois que le regard de la presse qui à pas se mentir, et parfois un petit peu condescendante. Hein. C'est un peu le gros souci qu'il y a, et c'est ce qui fait que de plus en plus, aujourd'hui, on la remet en question. Si on a du mal à vouloir remettre en question la presse web, on remet beaucoup en question la presse écrite, qui par moment est, si ce n'est condescendante, un poil limite avec certains projets de cinéma, moi j'ai toujours en tête euh, cette presse dithyrambique euh, sur Gravity, sauf Télérama qui trouve le moyen de dire que le film va rejoindre la bouillie visuelle de Matrix, et la euh, pseudo réflexion intellectuelle de je sais plus quoi, Enfin, ça me fait mourir de rire de voir qu'il y a toujours des gars qui ont besoin absolument de dire que ce film est mauvais parce que tout le monde a dit que c'était génial. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi ça démontre bien une chose, le box-office, aujourd'hui, règne en maître sur comment on voit le cinéma. Et surtout, par rapport à ce que l'on consomme. Et alors là, on pourrait aller encore plus loin, je pourrais vous sortir le, le box-office français et les nombreuses personnes qui se plaignent que le cinéma français ne se renouvelle pas, que quand on prend des risques, ça ne paye pas. Et qu'on voit tout le temps des comédies françaises, un peu bas de gamme ou bof, qui cartonnent au box-office. Mais en même temps, si on y réfléchit, si vous étiez un financier, que vous misez de l'argent sur, disons, j'en sais rien, ben là, euh, un plat de frites, mais que de l'autre côté vous vous disiez, « Oh, ben j'aurais bien tenté un petit confit de canard avec des pommes de terre-grenaille. » Mais que tout le monde se rue sur le steak frites, et que personne va sur les pommes de terre-grenaille et le confit de canard. Ben, vous allez faire des frites. Vous allez faire du bon gros steak. Et vous allez en faire encore et encore, parce que c'est ce que les gens demandent. C'est exactement ce qui se passe avec le cinéma français et les comédies notamment. On a beau râler sur le fait que ce sont des films qui euh, reviennent tout le temps, que ça n'arrête pas de se ressembler, mais c'est ce que les gens vont voir. Qu'à partir de là, moi je serais un producteur, je me dirais, bon bah ok, c'est ce que les gens ont envie de voir, et ben faisons ce que les gens ont envie de voir. Ça prouve bien quand même que le chiffre est plus important que l'artistique quand même dans la manière en tout cas de de proposer un éventail de projets. Derrière, c'est sûr, il y a des films qui tentent des choses. Les Trois Mousquetaires, par exemple, cette semaine, et je pourrais vous en citer plein d'autres. C'est l'exemple qui me vient en tête parce qu'il est récent, mais en tout cas, il y a de temps en temps des auteurs qui décident de proposer des choses un petit peu innovantes. Et c'est vers cela qu'il faut se tourner, et pas juste rester focalisé sur ça. C'est encore une fois toujours ça, hein, l'idée de point de vue. Un point de vue va permettre de regarder le cinéma autrement. Certains ne vont y voir qu'une production créative et monétaire, et d'autres vont se dire c'est un endroit d'expérimentation et de reconception d'un art qui a besoin d'être réinventé. Question de point de vue. J'espère que cette petite pastille vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, si j'ai envie d'en parler, j'en parle.